Je fais des euh, machines électroniques euh, que je programme et que je joue en live euh, avec pas mal d'effets tout ça. Et puis je joue aussi de la basse et des de, de instruments qui font des, des bruits, comme de, de la flûte par exemple. Je ne joue pas vraiment de la flûte, mais je fais des, des bruits avec la flûte. Mais normalement, je suis accompagné avec euh, d'autres musiciens. Euh, j'ai joué avec deux guitaristes, euh, j'ai joué avec un violoncelliste, j'ai joué avec euh, un flûtiste percussionniste. Et euh, là, euh, bah, là je suis tout seul. J'utilise souvent des, des samples aussi de musique un peu gothique, euh, enfin post gothique.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 Moi à la base je suis plutôt issu de musique électronique. J'avais voilà, 20 ans, la, la hausse musique, la techno, la, la, la techno tout ça. Donc, euh, je fais aussi ouais, beaucoup de, de samples dans la techno de Détroit. Voilà, la musique euh, elle est hypnotique, euh, parfois un peu bruitiste. On essaie voilà, de, de trouver un chemin un peu sauvage à certains moments. Euh, mais en même temps, bon il y a un côté sombre, mais avec euh, une lumière euh, intérieure. Qui est souvent faite bah, grâce, fait grâce bah, soit aux instruments, soit avec certains samples. Je fais beaucoup de samples ethniques, des gongs du, du Laos, du Cambodge, tout ça. Déposez, déposez, C'est vraiment l'Asie, l'Asie euh, un peu obscure euh, mais avec la lumière tout au fond, la base de tout c'est la lumière, enfin, c'est comme, comme, comme ça que voit les choses, Donc, euh, si on creuse assez profond on trouve la lumière. Ce que je veux, c'est emmener les gens dans, dans l'intérieur, euh, faire un voyage à l'intérieur.